La valeur thérapie vous aide à construire votre identité sociale. Aussi illusoire soit-elle, c'est votre outil de réussite. Et quand je dis « elle est illusoire », ça veut dire que vous allez changer de valeur en chemin et vous allez changer votre identité sociale en chemin des dizaines de fois. Et ça, c'est OK. On grandit, on, on, se, on mature, on, on va changer... Son idée qu'on a de la réussite, petit à petit, elle va devenir de plus en plus éthique, donc on va changer ses valeurs. C'est un chemin de vie, un chemin à vie. Donc on a encore tous de la marge pour être de plus en plus rayonnant socialement. Et quand on devient rayonnant socialement, on commence à avoir de l'effet sur tous les gens qu'on croise dans la rue. C'est ça l'éthique. On commence à changer le monde entier, de proche en proche.